Je vais maintenant euh, vous faire une petite démonstration d'un Shiatsu de relaxation de la tête avec mon ami Bobby que vous pouvez reproduire chez vous. On va commencer euh, toujours par... Bonjour, je suis Claire Le Sage, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Mon cabinet est sur Balma, à côté de Toulouse, et aujourd'hui, je vais vous présenter ma pratique sur les animaux avec mon assistant Bobby, ici présent, qui est un patient très patient. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise Donc, Il y a cinq piliers. Euh, L'acupuncture, qui est très connue. Le massage Twina, qui est un massage en profondeur sur des points d'acupuncture, euh, le long des méridiens, euh, avec des rotations, des étirements, c'est ce que je pratique sur les animaux. Ensuite, il y a le Qigong, la diététique chinoise, et enfin la pharmacopée ou plante chinoise. Il y a aussi d'autres pratiques, comme les ventouses, la moxibution, qui est euh, l'approche d'un bâton d'armoise sur des points d'acupuncture, afin d'apporter de la chaleur extérieure. Vous avez aussi l'auriculothérapie et toutes ces pratiques sur les extrémités, euh, qui sont des dérivés de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, Adapté aux animaux, c'est le massage Twina, ou en japonais Shiatsu, animalier. Donc ça va être des pressions, des massages thérapeutiques, des étirements, des rotations, etc. pour équilibrer le corps et l'esprit. Alors, quels animaux sont concernés euh, les, Alors je dirais tous les animaux. Mes patients sont essentiellement des chiens, des chevaux, et ensuite tous les animaux de compagnie, chats, lapins, ou encore les euh, animaux de ferme, euh, des vaches, euh, voilà. Anne, brebis, etc. Alors, comment se déroule une séance Déjà, je vais venir à votre domicile pour que l'animal soit plus à l'aise parce qu'il connaît son environnement. Ensuite, euh, il va y avoir une phase d'observation euh, de son comportement avec moi qui viens d'arriver, euh, avec euh, son environnement, euh, euh, et aussi des questionnements à, avec qui il vit. Est-ce qu'il vit avec d'autres animaux Comment il se comporte avec les animaux euh, Est-ce qu'il vit avec des enfants euh, Quels sont ces, les déséquilibres que vous vous avez rencontrés euh, avec lui Alors, le déséquilibre, ça peut être euh, un problème de comportement, d'agressivité, ou alors un problème physique. Euh, un chien un peu âgé qui peut avoir des difficultés à marcher. Euh, voilà, tout, tout déséquilibre que vous pouvez observer comme un problème sur la digestion. Euh, ça peut être un chien, par exemple, souvent c'est le cas. Qui, euh, qui est très goulue, qui mange très vite euh, sa, sa gamelle, qui a peur d'être surpris, ou alors euh, sur euh, les, les chevaux qui sont un peu en embonpoint et on ne sait pas trop comment gérer euh, l'alimentation. Tout cela, c'est un panel de déséquilibre. Voilà. Donc avec euh, la phase d'observation, cette phase de questions... Euh, réponse que vous allez me donner, euh, les déséquilibres que vous avez observés, et ensuite euh, une phase de palpation où je vais euh, vraiment passer ma main, c'est un peu plus qu'une caresse, sur toutes les parties du corps. Il y a peut-être des parties qui sont douloureuses que vous n'avez pas forcément remarqué parce que quand on les caresse, on, ils nous montrent des parties qu'ils ont bien envie, mais les parties dont ils préfèrent cacher ne nous les montrent pas voilà, est-ce que les pieds peuvent être touchés, peuvent être pris, est-ce qu'on peut toucher la queue, la tête, bref, toutes les parties du corps, tout cela donne vraiment des informations très très importantes pour effectuer le bilan énergétique qui va me permettre ensuite de pouvoir organiser ma séance. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre sur un méridien, par exemple le méridien de la rate, Enfin, ma science va s'organiser autour de cet organe avec ces points d'acupuncture associés que je vais pratiquer en acupression, c'est-à-dire en pression sur la peau, mais une pression assez forte, et euh, le long des, euh, des méridiens d'acupuncture euh, choisis, qui peuvent rééquilibrer, la rate peut aussi s'équilibrer avec d'autres méridiens que le méridien rate, ça, ce euh, sont des théories de médecine traditionnelle chinoise. Donc, une fois ce bilan énergétique fait, on va se lancer dans la séance. Alors, le massage euh, thérapeutique, massage twina ou shiatsu animalier, en fait, ça va être donc, des pressions sur des points d'acupuncture, des pressions le long de méridien. On va ensuite faire des rotations d'articulation. Des étirements, des lissages, selon les besoins énergétiques de rééquilibrage. Le but est de rééquilibrer le corps et l'esprit. Tout est lié. Euh, en, en médecine chinoise, euh, le corps et l'esprit c'est un tout qui fonctionne ensemble. Quand il y a un déséquilibre sur l'un ou sur l'autre, ça automatiquement ça crée un déséquilibre correspondant. C'est-à-dire que un problème de comportement Peut être lié à un organe, bien sûr, de fonctionnement physiologique. Euh, en fin de séance, je vais vous donner un compte rendu, mais surtout, en fait, pour vous euh, donner une petite liste de massages à effectuer vous-même sur des points d'acupuncture ou le long de méridiens, afin que vous puissiez continuer cette séance chez vous et que les bienfaits Puisse continuer et surtout que euh, l'action puisse être un petit peu prolongée euh, lorsque, surtout, le déséquilibre est important. Alors, les déséquilibres, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, euh, on peut avoir un, un chien âgé qui a des difficultés à se déplacer, qui a un bassin assez bloqué. On peut avoir un animal, alors ça peut être un cheval par exemple, qui est très très agressif envers ses congénères, et même envers sa propriétaire avec des, une envie de taper ou de mordre, voilà. Euh, donc ça peut être des déséquilibres de comportement, ça peut être aussi des déséquilibres sur euh, des soucis digestifs, des soucis de peau qui sont récurrents, qui reviennent tous les printemps, tous les étés. Euh, en fait, euh, tous les déséquilibres que vous pouvez observer, on peut essayer de travailler ensemble avec euh, ce massage thérapeutique qui est le massage Twina tu chinois. Je vais maintenant euh, vous faire une petite démonstration d'un Shiatsu de relaxation de la tête avec mon ami Bobby, que vous pouvez reproduire chez vous. Alors Bobby est un, une peluche qui représente un chien de grande taille. Euh, ce massage peut se faire sur toutes les tailles. La seule difficulté que je vois, c'est sur les chiens de toute petite taille, où en fait le doigt est déjà très très gros. Et, euh, et du coup, on va peut-être pas pouvoir faire tous les points indiqués, mais euh, bon, on peut, on peut quand même faire globalement ce que je vais vous montrer. Alors, on va commencer euh, toujours par un lissage, c'est-à-dire euh, comme une palpation de toute la tête. Suite à ce lissage, on peut peut-être déceler des zones chaudes au-dessus de la tête, ou alors... Euh, euh, des endroits comme les oreilles où ils n'aimeraient pas trop qu'on qu y touche peut-être qu'ils ont des douleurs des fois aussi euh, sur la babine ils ont des, euh, des, des, des problèmes de gencives ou de dents qui font que quand on passe sur la babine comme ça euh, les chiens ont un petit, un petit recul qui nous permet de voir qu'ils qu ont une petite douleur alors on va commencer ensuite après ce lissage à faire des pressions sur trois lignes qui sont des méridiens d'acupuncture donc on part du centre au milieu des yeux et on va appuyer avec des pressions avec nos doigts comme ceci et on va décoller nos mains voilà jusqu'à l'arrière de la tête on va faire trois fois chaque ligne donc là j'ai fait un premier passage je refais un deuxième voilà, et ensuite un troisième. On va ensuite passer sur les deux autres lignes que je vous ai indiquées, c'est-à-dire qu'on part au milieu de l'œil, au-dessus de la paupière, et on va jusqu'à l'arrière du crâne. Voilà, on le fait trois fois, et on fait aussi trois fois de l'autre côté, au-dessus de l'autre œil, jusqu'à l'arrière du crâne. D'accord C'est un effet très, très, très relaxant. Ensuite, on va faire le tour de l'œil. Voilà, doucement. Ok. Et faire le tour de l'autre œil. Très intéressant. Il y a plein de points d'acupuncture. Et euh, très, très intéressant à pratiquer. Ensuite, on va malaxer un petit peu les babines. Voilà. Il faut qu'on puisse vraiment... Euh, les faire glisser sur les gencives, d'accord Si ce n'est pas le cas, ou s'ils ont un mouvement de recul, ils ont peut-être un problème aux dents à faire vérifier par votre vétérinaire. Ensuite, on va prendre l'oreille, et on va faire le contour en pression avec les doigts, d'accord Allez, je commence. Voilà, on peut faire qu'un seul passage, c'est pas gênant. Ok, ensuite... On va appuyer sur le tragus, qui est un point d'acupuncture hyper important, en pression avec le doigt ou le pouce. Et on va faire effectuer une petite rotation doucement. Les oreilles peuvent être très douloureuses chez certains chiens, surtout les chiens qui ont les... les euh, les oreilles qui sont tombantes et où l'intérieur de l'oreille ne respire pas. Donc on fait attention, on fait doucement. S'ils penche un peu la tête vers vous, c'est qu'ils apprécient. Donc on peut continuer. Si vous voyez qu'ils s'éloignent, peut-être à faire vérifier aussi euh, s'il n'y a pas un petit euh, désagrément euh, par euh, votre vétérinaire. Ok, donc ensuite, on va prendre toute l'oreille et on va faire malaxer, faire comme un petit shampoing avec toute l'oreille. C'est pareil, si votre chien euh, a un mouvement de recul et semble avoir un petit peu mal, on arrête, on ne va pas plus loin et, euh, et on le fait, euh, voilà, on fait euh, peut-être des, des examens complémentaires. Ensuite, on va faire pour finir et pour lui expliquer euh, que c'est la fin du massage, après avoir fait les deux oreilles, on va faire un lissage de toute la tête et ensuite on le laisse tranquille. Il veut se rouler, il veut marcher, il veut partir, il veut d'autres câlins. On, voilà, on le laisse, on le laisse faire. Bien sûr, euh, on le fait quand on est, euh, euh, quand on a euh, le temps. Vous voyez, on ne va pas. Euh, euh, parce qu'on doit partir, on a un rendez-vous, euh, on ne va pas démarrer un massage à ce moment-là. On va vraiment le faire quand on a le temps, avec son chien, on prend le temps. Euh, voilà. On peut bien sûr le reproduire sur tous les animaux. Bon, c'est juste que la morphologie n'est pas la même. Attention aux oreilles chez certains animaux. Le chien, on peut quand même malaxer. Euh, les autres animaux, c'est un peu plus délicat. Donc C'est un massage sur la tête qui va permettre de de relâcher les tensions, de l'apaiser et, euh, et de lui faire du bien et d'avoir un moment euh, complice euh, avec son animal. Voilà, donc euh, bien sûr, euh, si vous avez besoin de plus de renseignements sur euh, le déroulement de mes séances, n'hésitez pas à me contacter et euh, je vous remercie grandement de ce visionnage et je vous dis à très bientôt.